Il faut venir à et garonne et plus particulièrement ici, en Albray. Ce lieu est un condensé d'histoire. Pour preuve, à 2 km du camping est né Armand Falière, président de la République française. À 16 km du camping a vécu Henri IV, le célèbre roi de Navarre. Mais ce territoire est aussi traversé par des centaines de kilomètres de chemin. Ils vous emmèneront à la découverte d'une variété de paysages très riches. Et vous partirez en même temps à la découverte de notre terroir, avec des producteurs notamment de foie gras, mais aussi du vin de Buzet, des côtes de Gascogne, du floc et bien sûr de l'armagnac.